Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager un défi que je suis sur le point de terminer, celui de ne pas consommer de sucre raffiné pendant 30 jours. C'est parti Dans cette vidéo, je vais te partager le challenge en temps réel. Je me suis quasiment filmé tous les jours. Alors ça c'est la shape que j'avais au départ, au début du défi des 30 jours, donc c'est le 1er décembre en fait, tout simplement. Alors la salle de sport que je fréquentais à Chiang Mai en Thaïlande était plutôt bien équipée, il y avait une balance, ce qui m'a permis d'obtenir mon poids de départ. Quand j'ai commencé à me dire que j'allais supprimer le sucre raffiné de mon alimentation, euh, j'ai commencé à regarder s'il y avait des documentaires ou des ressources que je pouvais regarder. Et je suis tombé sur le documentaire qui s'appelle Vat Sugar Film, qui est un documentaire où un mec décide de consommer de manière assez outrancière du sucre raffiné tous les jours. Je me suis rendu compte que c'était quasiment impossible de nos jours de supprimer complètement le sucre raffiné de son alimentation surtout quand comme moi tu voyages oh, ouais j'ai vu manger un sneaker <rire> <Baisse -tire. rire> et voilà ça balance. Le suivez le sur sa chaîne il fait des trucs pas trop mal. <rire> bon pour l'instant j'en suis à trois jours et ça se passe plutôt bien ah phénomène intéressant. Aujourd'hui, on est le 10 décembre, donc ça fait 10 jours que je fais ce défi sans sucre ajouté. Et en fait, hier, j'ai commandé des fruits, j'ai commandé de l'ananas, de la pastèque et du pommelos. Et euh, pendant que j'étais en train de les manger, euh, j'ai commencé à me demander... <rire> Il y a un oiseau qui veut participer sur la vidéo. J'ai commencé à me demander si on n'avait pas rajouté du sucre dans les fruits, je l'ai trouvé super sucré, c'était euh, très bizarre comme sensation. Surtout qu'ici en Thaïlande, quand tu commandes des fruits, on te, les, on te les livre avec un petit sachet qui contient du piment et du sucre. C'est assez fou. En fait, je pense que c'est juste le fait de ne pas consommer de sucre ajouté euh, qui fait que le goût euh, est amplifié, le goût du sucre naturel, là en l'occurrence c'est du fructose, vraiment c'était euh, très puissant. Et on n'est qu'au dixième jour, donc j'ai hâte de voir ce qui va suivre. Changement de décor, puisque sur cette vidéo, je me trouve à Canggu, à Bali, en Indonésie. Donc tu vois, j'ai pris un avion et euh, j'ai décidé de, de passer la, la fin décembre à Bali. Une idée judicieuse quand on sait que décembre, c'est la saison des pluies à Bali. Bravo Tony J'ai supprimé tout ce qui était glace, tout ce qui était gâteau, tout ce qui était smoothie, où ils ajoutent du sucre. J'avais trouvé un endroit où ils faisaient des donuts vegan de dingue. J'en mangeais un tous les jours, c'était ma récompense, tu vois. Ouais, donc là, je suis dans le centre d'Ouboud. on a passé une journée assez magnifique. Et euh, c'est cool. C'est vraiment cool. Il n'y a pas grand chose à ajouter, en fait. L'occasion pour moi de faire une initiation à la boxe anglaise à Changu. Bon, je viens de, de débarquer à Ubud, toujours à Bali. On est le 28 décembre, le défi se passe toujours bien. Je viens d'arriver à ma guest house et euh, bah voilà. Rien de particulier à dire en fait. On est le 29e jour du défi sans sucre euh, et euh, bon ben bah, on approche de la fin gentiment. Je suis dans un cadre assez paradisiaque. Je suis donc à Ubud. Hein. Je suis arrivé hier soir. Euh, je reviens de la salle de sport. Je me suis mis un bon entraînement dans la face. Et puis ça m'a permis de m'entraîner dans l'endroit le plus improbable qui soit. Le sucre raffiné, c'est un sucre qu'on trouve dans l'industrie agroalimentaire. Et il faut faire attention à ne pas le confondre avec le sucre des fruits, le fructose. Ça, c'était quelque chose qui m'était autorisé. Donc j'avais le droit de manger des fruits, même si j'ai fait attention de me limiter. Bon, on est le 29 décembre, on est quasiment sur la fin du défi. Et franchement, pour l'instant, c'est quand même une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si simple. Je m'attendais à galérer davantage. Puis je m'attendais pas à des résultats aussi fulgurants sur ma shape en fait c'est assez impressionnant à quel point j'ai fondu, à quel point l'excès de gras que je pouvais avoir bah, a diminué. et ça c'est grâce au sucre donc ça me donne vraiment des, des connaissances nouvelles sur mon rapport à mon alimentation et à quel point je pouvais faire l'erreur d'en manger un peu trop Les principaux avantages que j'ai notés, c'est déjà une perte de poids et une meilleure définition musculaire. Et surtout, je sens que mon niveau d'énergie a augmenté de manière significative. C'est-à-dire que j'étais capable de me faire des entraînements à la salle de sport qui étaient déjà bien denses, tu vois, je me tapais dedans. Autre chose, et ça on le voit notamment dans le documentaire, c'est les coups de barre qui disparaissent en fait. Quand tu consommes du sucre raffiné, ça te fait un effet de shoot. C'est-à-dire que sur le moment, quasiment dans les 10 minutes, 15 minutes, vu que c'est très rapide à être intégré dans le sang... Le sucre va te donner un effet temporaire de boost et d'énergie. Le souci, c'est que tu vas très rapidement avoir un effet de descente, et donc un coup de barre, un coup de mou, moins d'énergie, et forcément une envie de, de consommer à nouveau du sucre. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Alors c'est sûr que je suis un peu déçu, mais en même temps, euh, pas plus que ça. Euh, c'est-à-dire que j'aurais aimé faire ce défi euh, parfaitement, c'est-à-dire sans qu'il y ait... Euh... De sortie de route, si tu veux. Mais bon, il faut prendre en compte quand même que le mois de décembre, donc c'est le mois pendant lequel j'ai décidé de faire ce défi, c'était le mois de mon anniversaire, c'était le mois de Noël, c'était le mois du Nouvel An. Et c'est normalement des périodes de fête où on est amené à faire des excès. Et si on prend ça en compte, le nombre d'excès est dérisoire, évidemment. Il y a selon moi quelques petites questions à, à se poser pour savoir quel est ton niveau de, de dépendance et d'addiction au sucre. Est-ce que tu serais par exemple capable de prendre un thé, une tisane ou même un café euh, sans ajouter de sucre raffiné à l'intérieur ou de miel par exemple. Est-ce que tout au long de la journée, tu consommes des gâteaux ou des bonbons Est-ce que tu as tendance à regarder euh, les emballages des produits que tu consommes Et est-ce que tu sais reconnaître le niveau de sucre qui se trouve à l'intérieur Alors si aujourd'hui, tu es quelqu'un qui cherche à perdre du poids, euh, je vais te mettre un lien dans la description de cette vidéo. C'est un livre que j'ai écrit, c'est un e-book qui est actuellement disponible sur Amazon. Donc tu n'as pas besoin d'avoir euh, de tablette Kindle pour le télécharger. Il suffit de télécharger gratuitement l'application Kindle, donc c'est tout à fait la même chose, c'est une application qui est gratuite et c'est un livre dans lequel je te partage des conseils pratiques pour pouvoir perdre du poids. Dès qu'il s'agit de perdre du poids, on retrouve des milliards de conseils différents, des milliards de formules, des milliards de régimes. Et moi, j'ai longtemps souffert de mon embonpoint, comme tu peux le voir aux photos que je t'affiche sur ton écran dès maintenant. J'étais clairement en mauvaise santé, quoi. J'avais une vingtaine d'années et j'avais le ventre de quelqu'un de 40 ou 50 ans qui boit régulièrement de la bière et qui mange des cacahuètes. Et dans ce livre, je te partage des moyens pour que toi aussi, tu puisses bah, reprendre ton corps en main, en fait, tout simplement. Moi, je suis auteur et coach en développement personnel, ce que je vais également te mettre dans la description de cette vidéo. C'est un lien vers les autres livres que j'ai écrits. Donc si tu es curieux ou curieuse, je t'invite à regarder tout ça en cliquant ci-dessous. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ce que je t'invite à faire, c'est à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer également les, les notifications. C'est-à-dire que chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, tu recevras un email et donc bah, tu seras au courant de de la sortie de la nouvelle vidéo avant tout le monde. Si tu as des questions, bah, n'hésite pas à les poster euh, dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te répondre. Et en attendant, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Salut Moi, tu disais tu avais envie d'un coaching. Donc, quelle est la problématique C'est les habitudes C'est pas trop ça les bonnes habitudes C'est bien joli de vouloir faire du développement personnel, mais à un moment, il faut s'impliquer un peu davantage. Tu peux pas prendre ça par-dessus la jambe comme ça. C'est sérieux oui. Hein ne regarde pas comme ça Je vais pas faire le boulot à ta place